du capteur de fin de course, je connecte le fin de course sur l'entrée numéro 6, je clique sur le drapeau vert, le petit panda m'affiche 1, j'appuie sur le fin de course, c'est 0, je relâche, c'est 1.